Et eh bien bonjour, chers partenaires spirituels. Aujourd'hui, je reviens donc pour continuer donc à approfondir la présence de Dieu en nous, la présence de Dieu dans nos actes, la présence de Dieu dans tous nos pensées, l'accueil, l'appel de cette présence et l'entretien donc de cette relation avec Dieu en nous. Dans Aujourd'hui, on va parler donc du thème sur lequel nous allons aborder, euh, qui s'appelle Dieu en moi et moi en lui, en elle. Nous allons donc tout de suite, comme d'habitude, donc commencer par une, un passage euh, dans la Bible et puis essayer de commenter là dessus et très rapidement. Donc pour cela, donc nous continuons avec Saint Jean. On continue avec Jean. Hein, euh, donc dans, son, dans sa première épître de Saint Jean, donc sur son chapitre euh, 4, verset 16. Donc allons-y. Oh, dit Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, c'est lui qui, de, qui demeure dans l'amour, Demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen, amen, amen. Et voilà, donc, voilà, nous comprenons ce, ces mots phares. Nous savons tous qu'est l'amour. Le mot amour, c'est beaucoup plus grand que ce que nous l'imaginons, en fait. L'amour, c'est tout. Et ici, il euh, y a donc euh, cette phrase euh, qui, est, euh, qui, est, donc, qui revient souvent. Euh, qu'on on dit euh, « euh, Dieu est amour ». Donc c'est euh, quelque chose qui est devenu pour l'apôtre Jean un souffle, une respiration. Pourquoi Parce que euh, tout simplement, euh, euh, on a du mal en fait, euh, même dans toute la Bible, on a du mal vraiment à nommer Dieu. Est-ce que Dieu a un nom hein Et quel nom nous pouvons lui donner hein C'est quelque chose euh, quand même qui est assez... Euh, difficile de trouver le nom de Dieu donc euh, l'apôtre Jean lui il a choisi de dire à Dieu est amour et, euh, mais Dieu il reste quand même assez innommable et donc indéfinissable mais c'est pour cela que donc, Jean lui il choisit tout simplement de, de désigner Dieu par l'amour par amour avec, avec un grand A donc, euh, euh, comme donc euh, la chante l'auteur euh, de cantique des cantiques, il, il se laisse embrasser, hein, embrasser, baiser des lèvres enflammées de Dieu. Donc, euh, chers cher frères, chères sœurs, chers cher partenaires spirituels, c'est une expression, euh, une autre expression, donc euh, je vais, euh, je vais euh, vous parler, c'est l'expression demeurer, hein, là, donc c'est marqué euh, euh, demeurer, c'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui, donc ce mot, cette expression demeurer, demeure, il revient à trois reprises dans un seul verset, c'est quand même magique, c'est quand même un, un, un mot qui est euh, là, euh, l'apôtre Jean a voulu, a voulu donc euh, vraiment mettre l'accent, euh, car donc euh, cette expression évoque la maison, il peut évoquer aussi l'intériorité, il peut aussi la persévérance, la durée, la stabilité, la confiance, la sérénité, donc la demeure, c est, c est, ça évoque tout cela, et c'est pour cela que je pense que euh, l'apôtre Jean a voulu mettre l'accent là-dessus, et euh, c'est vraiment quelque chose, euh, euh, cette dualité, cette... cette ce mouvement en double sens Donc euh, l'homme qui va demeurer en Dieu Et Dieu qui va demeurer en lui C'est vraiment une échange, une dualité assez forte Et que nous allons donc euh, euh, vraiment mettre l'accent dans notre vie de tous les jours Et, euh, et demeurer donc nous avons vu euh, tout ce que ça veut dire Et euh, comment c'est vraiment euh, quelque chose d'assez... Euh, importante pour nous et pour tous les jours. Et là, donc, du coup, euh, euh, je vous parler juste d'une petite histoire euh, d'un enfant hein, qui, euh, qui, qui un jour, euh, nous a fait comprendre le mystère, donc ce mystère de la, du double mouvement de la, de la dualité Dieu et homme. Je cite, il dit, c'est comme une bouteille jetée à la mer dont on a retiré le bouchon. Elle est dans la mer, et la mer est en elle. Donc, voyez-vous, cette bouteille qu'on va jeter à la mer, et qu'on va retirer le bouchon, et bien, l'eau va se remplir, l'eau de la mer va se remplir de la bouteille, et la bouteille va rester dans la mer. Et c'est vraiment quelque chose d'imagé, c'est un enfant qui a, qui, a, qui, qui a raconté cette histoire, c'est vraiment... Euh, une sagesse de, de l'enfance. quoi. Donc, il reste pour nous, hommes, femmes, adultes, jeunes, vieux et personnes âgées, pers comme vous voulez, dans quelle catégorie de la sociale vous êtes, aujourd'hui, hein, on doit rester, hein, ce qui nous reste à comprendre, ce, ce mécanisme de. de, de, de de dualité entre homme et Dieu, il nous reste juste à faire sauter le bouchon pour laisser entrer Dieu, pour laisser entrer l'esprit de Dieu dans nous et nous tous les jours nous devons marcher dans la volonté de Dieu, Amen, je vous dis donc merci pour votre écoute je ne vais pas vous demander de, euh, de, de de vous inscrire sur cette chaîne YouTube de liker de, et puis partager vous le ferez si vous en avez envie, si vous avez mal, si vous avez vraiment aimé, et je vous dis que Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen Amen, Amen